On comment vous avez des problèmes de focus, d'autofocus. Vraiment, il faudrait les meilleurs matériels, mais ça va arriver. Donc, regardez, je vous disais, de l'eau un peu très cher, 10 fois plus cher que les autres bouteilles, ou cinq fois, c'est un attrape-l'œil, on dirait la Suisse, hein, c'est pour les Japonais qui aimeraient bien venir en Suisse. Jerrycan 20 litres, c'est l'unité de base, la quête de l'eau, la quête de l'eau, la transfert, voilà. ça vous aurez hein, quand vous venez, euh, les Gerican près euh, à la semaine euh, l'huile d'olive, on verra euh, 5 litres en 5 semaines ouais, et puis y a, y a, avec ça il y a encore l'huile le, le, des noix de coco hein, parce qu'on est comme euh, en Inde, même si eh, on est loin du Kerala, je vais donc faire péter le, le cornet il m'a fait double l'eau bien baisser là. ça c'est de l'huile de noix de coco indienne on va ouais, essayer de passer à un état supérieur mais, mais c'est flou, c'est moi qui c'est super flou hein Wow